Nous, nous sommes convenus de, de reprendre la discussion qui n'était pas terminée euh, ce matin. Donc nous allons avoir une longue discussion, là, maintenant. Au moins, enfin je pense que nous, nous avons deux heures, au moins deux heures et demie pour discuter. Et nous en aurons besoin de ces deux heures et demie, je pense. Et qu'on revienne aux TAS et aux ZAD, c'est pas du tout la même chose, c'est encore tout à fait autre chose. Mais par contre, tout ça a en commun des lieux, voilà. Et des lieux où ils essayent de s'inventer quelque chose d'autre. Et dont je redis, c'est mon point de vue, vous pouvez parfaitement bien de ne pas le reconnaître du tout, que ce sont des échecs. Et j'ajoute, je ne sais pas si j'ai dit ça en public ou si je l'ai dit à Benoît, je ne me souviens plus, mais un échec pour moi c'est l'essentiel de ce dont on peut apprendre quelque chose. On n'apprend pas grand chose des réussites. Voilà. Ou plus exactement, quand il y a de grandes réussites, si on n'y voit que la réussite, on ne fait que répéter comme des ânes, voilà, le... Deleuzianisme, ou le déridisme, ou le heideggerianisme, etc. Et ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut travailler sur les questions, la, la négativité voilà, des, des, des choses, euh, et donc je voudrais bien qu'on reste là-dessus. Après on passera à Youk, qui va d'ailleurs peut-être nous y reconduire, mais, mais, euh, mais je voudrais que d'abord on, on, on reste sur ce territoire-là. Et j'ai envie de poser une question, moi, en fait... Euh, et à Paul-Émile et à Benoît, etc., c'est qu'ils disent un petit peu ce qu'ils pensent sur ces questions-là du point de vue de leurs expériences. Bon, je sais que Paul-Émile, on en a souvent parlé ensemble, euh, s'était pas mal impliqué dans Nuit debout à Paris. Bon, euh, Ça serait même intéressant de savoir ce que, ce que, quels sont les effets qui se poursuivent aujourd'hui, parce qu'il y, y, y a des choses qui se poursuivent, euh, je suppose en tout cas, j'espère, euh, il y a par ailleurs des expériences, donc... Euh, outre Nuit debout, mais aussi Nuit debout à Rennes. Voilà. Euh, mais bref, je rouvre complètement la palette, mais je voudrais que nous en discutions pour de bon. Et ça ne veut pas dire qu'on va épuiser le sujet aujourd'hui, qu'il faut... Non, mais ça veut dire je voudrais que nous l'abordions, parce que pour le moment, il est en arrière-plan, je l'aborde de temps en temps, mais il n'y a pas de réaction, Alors, et j'aimerais bien qu'il y en ait. Quoi. Je crois que paul émile va dire je, quelque chose. Je ne vais pas garder la parole longtemps, parce qu'en fait... Euh... Tu me, tu me donnes un, un rôle de porte-parole, parce que tu sais que j'ai travaillé un peu avec Nuit debout, mais en fait on est assez nombreux ici à l'avoir fait. Et donc pas seulement à Paris, je sais que Benoît était à Rennes, peut-être Manon aussi, mais à Paris il y avait aussi Cécile, il y avait aussi Lucie, il y avait aussi Raphaël, il y a pas mal de gens qui y ont été. Moi je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe avec Nuit debout euh, maintenant. Je sais que sur la place de la République il n'y a plus rien depuis le début de l'été, disons que ça a été euh, disons, en, en décrudescence à partir de, du moment où il a beaucoup plu et où euh, la fin de l'année s'est présentée avec les examens pour les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants là-bas. Où un skatepark a été installé au, sur le lieu des assemblées générales par la mairie de Paris. Et puis voilà, il y a eu pas mal d'autres choses qui ont fait que ça s'est un peu calmé, disons. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la place à ma connaissance, ou très peu de choses. Je crois qu'il y a encore une commission qui se réunit de, de temps en temps. Mais on a entendu euh, Raphaël et moi, en tout cas, sur euh, nos réseaux euh, web, euh, se dire que euh, une préparation était en cours pour reprendre quelque chose à la rentrée. Moi, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais rien. On verra bien ce que ça donnera. Après, ça, c'est simplement sur euh, l'état des lieux de nuit debout. Après, sur ce qu'il en est de, de l'échec ou non de Nuit debout, je pense que je vais plutôt passer la parole à Cécile qui a des choses à dire euh, là-dessus. Merci. Euh, oui, donc moi, j'ai pas mal participé à Nuit debout aussi. Je vais pas parler trop près du micro, parce que sinon, ça... Ouais. Euh, donc, par rapport à ce que vient de dire paul moi, je suis toujours en lien avec euh, des gens de Nuit debout, Paris. Donc, moi, c'était Place de la République. Euh, donc, il s'est passé des petites choses cet été, notamment, il y a la commission... Euh, qui s'appelle Éducation Populaire, qui a continué à tenir des conférences régulièrement. Et il y a un groupe de gens assez motivés, qui viennent essentiellement de la commission euh, Démocratie et de la commission Lutte, qui euh, ont essayé de, de mettre au point un appel pour la rentrée. Donc, a priori, à la rentrée, euh, il y aura à nouveau des réunions. Alors, personne ne peut prédire si les gens seront nombreux à y aller. Euh, par contre, moi, j'ai pas du tout la même lecture que Paul et Emile, on en a un tout petit peu parlé euh, hier. Euh, on a parlé de la verticalité et l'horizontalité. Euh, moi, je, je suis d'accord... Enfin, comment reprendre la discussion euh, de, mon, de mon point de vue, euh, de mon expérience, effectivement, euh, dans le Nuit Debout et dans toutes les, tous les moments où j'ai pu y participer, que ce soit en Assemblée Générale, je ne sais pas s'il y a besoin de, de redire un petit peu comment ça fonctionnait ou pas. Parce qu'il y, y avait donc une assemblée générale qui se tenait tous les soirs. Et euh, très rapidement, les, on pouvait créer des commissions qui étaient des sortes de groupes de travail et qui, qui proposaient pouvaient créer une commission. Enfin, c'était qui propose fait, en fait. Euh, donc il y a eu un, énormément de commissions qui se sont créées, qui se sont éteintes, qui se sont recréées, qui ont fusionné. Euh, donc c'était des, des modalités assez différentes de participation à Nuit Debout, euh, puisqu'à l'AG, c'était beaucoup de prises de parole euh, qui se sont épuisées assez rapidement. Je pense qu'au bout d'un mois, un mois et demi, euh, les, la prise de parole revenait régulièrement sur les mêmes thèmes pour dire les mêmes choses. Euh, et les commissions ont pris un peu plus d'importance. Et moi, c'est mon expérience, c'est-à-dire que du coup, j'ai beaucoup plus participé aux commissions qu'à l'Assemblée Générale. Et dans les commissions, dans toutes celles auxquelles j'ai pu participer, il euh, y avait toujours cette question de la verticalité, et je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on ne se la posait pas ou qu'on la refusait, euh, ou qu'elle euh, était simplement posée en termes de « il n'en faut pas euh, ». Donc moi, je pense que c'était plus une question de temps. La question de quoi j'ai pensé La verticalité. Ah oui. euh, moi, je pense que c'était plus une question de temps, et que euh, le temps n'a pas joué en notre faveur, c'est-à-dire que le mouvement a été créé au printemps, il euh, y a eu la question du, de, de la pluie, évidemment. Euh, mais après, l'été, il y a eu un épuisement aussi. Euh, et l'épuisement est arrivé au moment de l'été. Donc euh, l'été à Paris, il se passe pas beaucoup de choses, beaucoup de gens partent. Donc je crois que ça a joué, malgré tout. Il y a une autre question qui est très importante, c'est celle de la violence. Euh, puisque Nuit Debout était adossée au mouvement contre, contre la loi travail. Et ce mouvement a a fait face à de, une très très grande violence physique et ça c'était pas rien euh, moi je suis allée à nuit debout euh, très très souvent et euh, j'ai un petit bébé qui a deux ans donc euh, je suis venue avec lui euh, et j'étais pas la seule à venir avec mon fils enfin je veux dire il y avait beaucoup de parents euh, mais de plus en plus c'est devenu une question euh, la violence pour savoir si euh, on pouvait ou pas euh, venir facilement euh, en vérité, tel que je l'ai vécu, j'ai jamais eu peur euh, parce que je partais je partais pas à 2h du matin. Mais euh, étant donné qu'on devait partir, enfin, l'autorisation la, la, de la mairie se finissait, je crois, à minuit. Euh, à ce moment-là, les CRS arrivaient et ça devenait très très rapidement très très violent. Euh, donc ça, je pense que c'est une vraie question à laquelle j'ai pas de réponse. Et moi, une autre question qui m'a beaucoup animée... Parce que j'avais, j'ai tenté de créer une commission qui s'appelait Enfants Parents Debout, pour justement que les gens qui aient des enfants puissent participer à Nuit Debout. Euh, et donc moi, je pense qu'une des questions, c'était d'habiter, euh, d'habiter Nuit Debout, de pouvoir habiter, de pouvoir le, le vivre pleinement. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un, un bébé que je peux pas y aller ou que je peux pas y participer. Et l'idée, c'était pas de faire une, euh, parce que j'ai un enfant, je vais devoir euh, m'occuper de la commission euh, enfants-parents. C'était plutôt qu'on euh, trouve des moyens d'organisation pour que je puisse participer aussi à d'autres commissions. Euh, donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais c'est juste pour dire que je pense que cette question d'habiter le mouvement... Euh, alors, je connais assez mal le mouvement des ZAD, euh, mais je crois que... Euh, euh, moi, j'ai lu le comité invisible, et j'avais été assez euh, frappée par un passage où, à la fin, de à nos amis, où il est question justement d'habiter les mouvements. Et je trouve que c'est assez juste et que ça n'a pas été assez pris en compte. Et euh, la dernière chose que je voulais dire... Euh... j'ai oublié. Voilà. Non, du coup, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Je pense que quand Bernard parle d'échec, enfin moi, quand j'entends ça, je ne l'entends pas comme un échec par rapport à ce qu'aurait pu réussir le mouvement politiquement ou par rapport à, je ne sais pas, à une révolution. Je crois que, en fait, il parle d'autre chose, mais j'aimerais bien peut-être qu'il le, qu le précise. Et ce que je voulais dire, c'était par rapport à, le, à ce que j'ai vu de Nuit debout, moi j'ai vu euh, vraiment la toute fin... Enfin, la toute fin. Non, du coup, je recommence. J'y suis allée fin juin, et j'ai rencontré les, la, la commission Économie politique, et j'ai découvert vraiment des gens... Euh, J'étais très impressionnée par la qualité de, des gens qui étaient là. Et un des projets dont j'ai entendu parler, enfin, qui, qui est donc un des projets pour la rentrée, ce serait justement de créer un lieu, un vrai lieu euh, fixe pour remplacer cette place qui en fait est en train de se faire complètement... Euh, voilà, ils ont mis des jeux partout, euh, pas seulement un skatepark, mais vraiment des, des jeux de société partout. Et euh, je trouve ça intéressant, cette idée de créer un lieu euh, qui serait un lieu en fait euh, dédié, à mon avis, au développement des savoirs. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils le pensent et pour tous. Alors, euh, je pense que c'est important, en effet, que des gens de l'intérieur des mouvements puissent euh, discuter un petit peu, parce que là, ce, tout ce dont on parle, ça n'a rien à voir. Euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça n'a rien à voir avec la ZAD euh, du Notave euh, en Italie, qui n'a rien à voir avec Nuit Debout Paris, qui n'a rien à voir avec euh, voilà, les localités là que des personnes ont envie de créer ici. Euh, je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont des échecs, ni des réussites, parce que de l'intérieur, ça a été très difficile à vivre et on en est ressorti dans un sale état, là, de ce mouvement. Nous, avec Benoît, on n'était pas du tout dans Nuit Debout-Rennes. À Rennes, il n'y a pas eu de Nuit Debout, pratiquement. Il y a eu un petit mouvement, mais nous, on était dans le mouvement de résistance à la loi El Khomri, qui, certes, a ouvert un lieu euh, pendant, euh, là, un certain temps, euh, en plein cœur de Rennes, alors qu'on euh, la police nous interdisait le centre-ville et c'est devenu un lieu d'auto-organisation du mouvement où on a invité des gens à parler, etc. Et où effectivement, je pense qu'il y a eu de, des formes d'expérimentation et de savoir qui émergent. Enfin, moi, ça a toujours été comme ça pour moi la politique et c'est pour ça que je pense que c'est important la politique avec Rancière, c'est parce que les actes politiques sont producteurs de savoir, c'est toujours une encapacitation, un déplacement subjectif qui laisse des traces à vie en fait. Euh, alors je me demande en fait ce serait, enfin je comprends pas ce que, depuis quels critères, et c'est ça que je, je vais vous poser comme question, là, Bernard Stiegler. C'est quoi le critère euh, de, de l'échec, en fait, depuis quel critère vous dites que c'est un échec? Euh, et qui établit ce critère Voilà. Euh, moi maintenant, à la ressortie de ces mouvements euh, dans lesquels euh, j'ai beaucoup cru, enfin je crois encore, et puis je m'engage pleinement, euh, c'est qu'effectivement euh, ce n'est pas suffisant. Je suis, euh, voilà. Maintenant je suis d'accord pour dire ça, donc c'est déjà quelque chose. Et par contre, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister, et que les ad, et notamment ce qui se passe là à Notre-Dame-des-Landes, et là il va y avoir des enjeux importants en octobre, puisque voilà les décisions qui ont été prises vont faire ça... Est... Il y a des expérimentations euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont singulières, euh, qui pensent, euh, pensent l'écologie euh, voilà, euh, radicalement et je pense que c'est nécessaire euh, en Anthropocène. Bon, et On en reparlera demain. Bon, déjà dans la discussion, il y a des choses qui ont pas mal avancé, notamment euh, la distinction entre les trois choses dont on a parlé. Zad, Taz et Nuit debout. Et en effet, euh, ce qui s'est passé à, à Rennes, à Nuit debout, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris, enfin, en tout cas de ce que j'aurais pu en, en, en voir. Euh, mais je crois qu'on a vécu des choses euh, similaires, notamment sur euh, la question euh, du formalisme ou pas, euh, dans les façons dont on s'organise collectivement pour prendre des décisions. Et, euh, et à Rennes, ce qui a plutôt, en tout cas moi j'ai l'impression de dominer, et ce qui a fait que Nuit debout, c'est pas... Euh, Déployé comme ça s'est déployé à, à, à Paris, c'est euh, euh, peut-être un anti-formaliste. Alors on peut dire que c'est quelque, quelque chose contre la verticalité, ça l'est en effet, mais il y a un argument, qui est euh, d'ailleurs celui qu'on qu peut lire dans, dans, euh, à nos amis, c'est de dire que en fait, le formalisme, dans la mesure où euh, euh, il vient euh, euh, comment, euh, dire la nécessité de se constituer euh, euh, et de se poser des règles dans un groupe, s'il vient immédiatement, il empêche euh, à ce groupe d'éprouver collectivement euh, ce qui fait, pourquoi il se retrouve. Et qu'en en fait, on se précipite directement dans le formalisme en mettant des modes de décision, tandis qu'on n'a pas pris le temps d'inventer une grammaire commune du fait qu'on n'éprouve pas ensemble ce qu'on est en train de vivre. Donc euh, en fait, euh, c'est pour ça que je ne suis, je suis, suis pas entièrement tranché sur cette question, parce que je me dis que c'est important aussi de... Ben, de avant de s'emballer dans, dans le modèle, c'est important de vivre l'angoisse qui nous amène à nous retrouver sur une place publique. Euh, ça, c'est pour euh, une nuit debout. Ensuite, bon, bah il voilà, euh, y a euh, la ZAD à Nantes, Notre-Dame-des-Landes. Il y a aussi celle que tu as mentionnée à, à, à Notave. Euh, des, on appelle ça des zones à défendre. Et euh, dès le début, ce qui s'y passe dans ces lieux, c'est, euh, je crois, hein, des, des, des espaces de déprolétarisation où les gens euh, cherchent à, euh, disons, pour le dire court, euh, se réapproprier des savoirs. Mais le truc, c'est que c'est fait en mode, enfin, euh, euh, rejet de la technique, quoi. Euh, du coup, c'est on va, on va, on va, on va rapprendre le, le, le folklore comme on dansait la danse euh, en Bretagne il euh, y a 300 ans et tout. On va rapprendre à, à, à s'occuper des plantes et tout ça. Mais euh, peut-être que c'est, euh, c'est, c'est, c'est. En fait, il y a plein de trucs qui sont à penser. Moi, à limite, et on le dit souvent quand on est ici, et ce qui m'intéresse à la l'Azad, c'est pas ce qu'on pense à l'Azad, mais ce qui n'est pas pensé à l'Azad, et ça, clairement, ça l'est pas. Il enfin, y a plutôt une tendance anti-industre euh, euh, qu'on voit. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc J'ai pris des notes pendant tout à l'heure. Euh, Excusez-moi. Euh, je... ouais, voilà, ça, un, un rejet de, de, de, de l'industrialisation euh, qu'on voit à travers euh, l'opposition euh, à, à l'aéroport. Et euh, bon bah en fait, euh, on pense pas du tout à ce que nous, on appelle le pharmacon ici, ça c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme un Enfin, Là, c'est flou ce que, je, ce que je pourrais vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser passer la parole. Alors, Cécile veut rajouter quelque chose. Oui, euh, je, je suis vraiment très d'accord sur l'idée que c'était un, un, un lieu de déprolétarisation très important. Euh, les échanges de savoir étaient... et pas que de savoir en fait... de il y a une réflexion mutuelle euh, qui euh, n'était pas le, du même ordre que celle qu'on peut euh, expérimenter quand on est ici, par exemple, ou quand on est euh, à l'université. Euh, et euh, par rapport à la, à la technique, euh, je ne suis pas d'accord, en tout cas pour ce qui était de Paris, euh, puisqu'il y avait des commissions qui... Euh, euh, par exemple, la commission... Euh, euh, j'oublie encore le nom, il euh, bah, y avait la numérique, mais celle que j'ai citée tout à l'heure, ou euh, euh, une commission qui a été faite pour euh, apprendre à s'autonomiser euh, les uns les autres, euh, savoir faire plein de choses en fait. Et donc c'était un apprentissage de technique, euh, donc c'était vraiment intéressant. Et alors je voulais juste euh, raconter une petite anecdote euh, qui me semble intéressante, puisque moi j'ai vécu une contradiction, au sein du mouvement, euh, puisque euh, j'ai fondé un, un, une commission qui s'appelle « Auteur debout euh, ». Mon idée, c'était, euh, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais euh, quand je suis arrivée à Nuit debout, j'ai vu qu'il y avait plein plein plein d'artistes sur la place, sachant que le mouvement s'était créé pour défendre, euh, à partir de, de la lutte contre la loi travail, et donc, par ailleurs, je suis dans des groupes de travail pour défendre les artistes en tant que travailleurs. Je me suis dit que c'était vraiment une occasion rêvée pour rassembler les artistes et les regrouper, et qu'ils réfléchissent à leurs conditions en tant que travailleurs et qu'ils la fassent connaître. Donc j'ai essayé de créer ce groupe qui s'est créé. Et en fait, euh, il y a des questions de droit d'auteur, notamment, euh, et des évolutions qui sont vraiment très intéressantes euh, du droit d'auteur en ce moment. Par exemple, euh, on vient de réussir à faire passer une loi... Euh, pour euh, faire payer les moteurs de recherche. Donc, c'est une ouverture pour, euh, possible pour euh, euh, penser autrement euh, le rapport aux moteurs de recherche. Euh, voilà, euh, je ne m'étends pas plus. Et euh, j'ai été confrontée à une levée de bouclier de, de certains membres de la commission numérique qui appartiennent notamment à Wikipédia, à Wikimedia, euh, qui ont euh, compris la défense que je faisais et que je proposais du euh, droit d'auteur comme quelque chose contre les communs. Et euh, je ne vais pas m'étendre sur le débat, mais c'était vraiment très intéressant, cette contradiction, puisque ça montrait euh, qu'au sein Nuit Debout, il pouvait juste... et c'est pas aller au bout, en fait, parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Mais je pense que si ça reprend, il pourrait y avoir des, des échanges vraiment très, très intéressants et très, très importants, euh, puisqu'on s'est rencontrés et ça n'avait jamais eu lieu, en fait. Donc ça, ça me paraît fondamental. Bon, une dernière question de Jean, et moi je voudrais dire quelque chose là. Allez-y, allez-y. Jean euh, a demandé la parole. Après. Alors, j'ai aussi participé à Nuit debout euh, à Paris, mais d'une manière particulière, euh, j'y suis allé une seule fois pour deux, en un, un, un seul séjour pour deux nuits euh, avec deux amis pour un reportage, dont un autre ami euh, philosophe, et notre objectif, c'était précisément d'y aller pour comprendre quelle est la finalité de Nuit debout. Je pense que la question de la finalité est celle qu'on doit poser avant de savoir si c'est un échec ou une réussite. Euh, on avait, une, À l'issue de ces jours, on avait deux positions radicalement différentes, euh, surtout parce que la personne avec qui euh, j'y suis allé était euh, très proche de Lordon. Voilà. De Lordon donc. De Lordon, de Frédéric Lordon, en tout cas de ses thèses. Euh, J'avais une thèse radicalement différente, euh, qui, à partir de laquelle je peux faire le lien entre Taz, Zad et Nu Debout. Euh, la première chose, et là je reprends euh, ce que, ce que tu as dit, euh, il m'a semblé que le point essentiel à Nuit Debout c'est la question de l'anonymat, qui est la question fondamentale de, des textes qui ont, été, qui ont été ici cités du comité Invisible et plus largement de, de ce qui l'a précédé, à savoir euh, le groupe Ticoune. La question de l'anonymat est fondamentale pour des raisons euh, politiques et policières, mais aussi pour des raisons strictement théoriques qui viennent du post-structuralisme. D'où la question de l'auteur. Bon, comité invisible, c'est pas pour rien euh, qu'ils ils sont anonymes. Alors, comment comprendre l'anonymat par rapport au lieu Nuit debout Parce que c'est l'articulation entre l'anonymat et le lieu qui m'a semblé être très importante. Euh, nuit debout, c'est un lieu qui, euh, dans lequel il est possible d'être anonyme. Cet anonymat permet à des personnes qui euh, habituellement ne s'engageraient pas en leur nom dans des luttes de venir, pas forcément pour ensuite lutter, hein, mais en tout cas déjà de venir dans ces lieux. Ce sont des lieux de lutte politique, qui, des lieux de lutte politique anonymisés, si on veut, et cet anonymat permet à ces lieux de, de faire venir des gens qui, a priori, ne participeraient jamais à des luttes politiques. Alors ensuite, comment ça prend forme Et c'est ça la question, c'est la question de la forme, la question de la verticalité. Il m'a semblé que la finalité de Nuit Debout, c'est une finalité propre, c'est-à-dire une finalité qui n'existait pas ailleurs. Nuit Debout, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une émeute, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un symposium, etc. etc. Nuit Debout, c'est quelque, quelque, quelque chose de singulier avec sa finalité propre. La finalité propre de Nuit Debout, j'ai l'impression, et en cela est proche de la thèse, c'est d'avoir un lieu où il y a de la matière sans forme si je reprends ce que vous avez dit, où, où il y a une sensibilité de la matière sans forme, mais ça ne veut pas dire euh, sans euh, efficacité. Il y a une efficacité de la matière sans forme. Nuit Debout nous l'a prouvé. Quelle est cette efficacité Elle est très simple. L'important de Nuit Debout, c'est effectivement les commissions. Quel est le but des commissions Leur but n'est pas un but d'organisation politique. Les organisations politiques existent, elles ont déjà posé là quasiment l'ensemble des problèmes, en tout cas, c'est ce qu'elles font en permanence, et je... Là, vous allez peut-être me délire, mais je ne, sais, je ne crois pas qu'à Nuit Debout euh, a été posé des problèmes qui n'ont jamais été posés dans les associations ou partis politiques existants, ou syndicats. En revanche, dans Nuit Debout, il y a une sorte d'organisation des affects qui permettent de les orienter. Les commissions ont pour objectif d'orienter les affects en, vers des associations, vers des partis, vers des manifestations, vers des émeutes, etc. C'est etc. un lieu qui agrège des affects et qui ensuite n'en fait pas rien. Voilà. C'est pas seulement une tasse non plus. Ça agrège des affects pour ensuite les orienter vers des structures existantes. Et l'efficacité nuit debout, c'est simplement ça, à mon sens. C'est cette agrégation plus circulation et enfin euh, extériorisation, si on peut dire. Voilà. voilà Merci. Donc, on, on écoute Jean. Plus, plus la discussion avance, je me pose de questions et euh, je n'ai pas eu le temps en fait ce matin de euh, de dire que euh, le lieu du réel et son double est un lieu temporaire ce n'est pas une zone c'est un lieu euh, identifié et défini euh, c'est mon propre atelier d'artiste qui devient six mois de l'année un espace, euh, un lieu euh, commun euh, de création. Alors, qu'est-ce que la création artistique Est-ce euh, un... Est politique Si la création artistique, euh, si c'est politique, euh, mon atelier devient six mois de l'année, une agora. Euh, ça me questionne. Hein. Euh, J'ai dit ce matin, c'était une des références, une, une auto-référence que j'avais animé pendant un an, un café médiatique qui était devenu un café repère. Café repère était dans un lieu, dans un bar, comme tous les cafés repères, et réunissait essentiellement à 80%, 90% euh, des activistes euh, politisés, des syndicalistes, euh, des grévistes de la faim, des euh, euh, membres d'associations de lutte contre ceci, contre cela, et rarement finalement pour quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai euh, laissé tomber le café repère. Peut-être que. Un lieu de création comme un atelier euh, d'artiste, un lieu singulier, euh, ça ne ressemble pas où est Victor, ça ne ressemble pas à un musée. Il est là. Nous nous posions la question de la médiation euh, dans la création. Euh, je pense que les questions de médiation se sont posées aussi euh, à Nuit debout. Je ne sais pas s'il est question de médiation dans un lieu de création comme un atelier d'artiste qui, même public, six mois de l'année, reste un lieu de création. Alors, est-ce que c'est un lieu de création de concepts, de formes, d'élaboration de singularité euh, Je ne sais pas. Les six autres mois de l'année, quand mon atelier redevient mon atelier propre, euh, une chose est sûre, c'est que j'y crée. Mais la création en photographie, euh, comme vous le constatez, ne se fait pas forcément que dans l'atelier. Ça se fait aussi en dehors de l'atelier. Ici, présentement, euh, je suis en train de tous nous photographier. Néanmoins, ce qui se pense dans l'acte photographique ne se cantonne pas au moment de l'acte de prise de vue, mais bien en amont et bien après, dans le travail de post-production, de monstration et de médiation. Bref, tout ceci est en mélange, euh, et il ne faudrait pas confondre l'espace du réel et son double avec une tasse, avec une zad, avec un événement nuit debout, ou euh, tout autre rassemblement euh, euh, strictement politique. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Je reprends un peu la parole parce que je voudrais... D'abord, je voudrais réagir à, à ce que disait François pour commencer, et pas simplement sur ces questions-là, mais sur aussi la question des oreilles, etc., et de son rapport à Benjamin, l'art et toutes ces questions... Euh, mais puisqu'il a commencé par euh, intervenir sur les tas et en, en rappelant l'esprit de piraterie, je pense qu'il va falloir quand même mettre un peu les pieds dans le plat. C'est-à-dire que l'esprit de piraterie, euh, ça s'appelle le hacking. Euh, l'esprit le, de piraterie n'est pas simplement chez Hakim Ben, mais chez les hackers en général. En ce moment, nous discutons avec Julian Assange, avec un projet de travail sur un âge post-hacker, qui pose le problème de la maturité de, des hackers qui maintenant euh, n'ont plus 20 ans, tu as un assange n'a plus 20 ans, et il se dit on a fait plein de conneries. Alors je pense qu'il serait quand même important de ne pas se tenir en dessous de cela, et avant les TAS, les ZAD, etc., il y a une expérience énorme qui est la base du travail d'Ars Industrialis, qui est le logiciel libre et la déprolétarisation, qui est une question industrielle, technologique, d'économie politique, avec des références qui ont 3000 ans, et je ne crois absolument pas au spontanéisme du savoir. Ce que je, Jacques Rancière, pour moi, c'est une catastrophe absolue. Voilà. Catastrophe absolue. C'est la bombe atomique qui a flingué la capacité de penser depuis 30 ans en France. Plus exactement, ce n'est pas une bombe atomique, c'est une, une bombe à neutrons, comme on l'appelait autrefois. Ça détruit toute capacité, ça laisse intact tout le matériel. Et ça permet de continuer à prospérer, d'ailleurs en faisant des petits bouquins sur l'esthétique, etc., qui sont parfois d'ailleurs très intéressants, mais qui sont un renoncement aux ambitions de sa jeunesse absolument incroyable. Et pour moi, parfaitement scandaleux. Maintenant, euh, je comprends ce que disait Manon, euh, tout ça, il y a des différences fondamentales entre le hacking, par exemple, les ZAD, les TAS, Nuit debout, plein d'autres choses, l'atelier, évidemment, de gens, ce que nous faisons ici, par exemple, l'Académie d'été, qui a souvent été prise par des gens comme une TAS. C'est l'antitase, ici. C'est l'antitase parce que nous ne sommes pas des pirates, ici. Nous sommes des corsaires, c'est pas la même chose. Nous essayons de naviguer, mais nous ne sommes pas pour la piraterie. Nous ne sommes pas pour la désinhibition comme principe de destruction de l'espace social. Et c'est ça le hacking qui a été, et l'État aussi, manipulé par les spécialistes de groupes, je les connais personnellement, qui viennent récupérer tout ça, qui soutiennent tout ça, éventuellement donnant 800 euros, mais parfois 80 000 euros qui soutiennent et qui récupèrent tous les résultats, pour produire quoi Ce que les accélérationnistes appellent l'hégémonie intellectuelle et culturelle du, de la société du Mont Pèlerin. Donc arrêtons de blablater comme dans Tintin et Milou, je suis désolé, mais nous sommes face à des réalités historiques, il faut les analyser, il faut les situer, et il faut avoir les yeux en face des trous, on n'a pas de temps à perdre. Moi je suis vieux, j'ai 65 ans. J'ai plus de temps, beaucoup de temps devant moi, j'ai pas de temps à perdre avec des conneries. Je ne dis pas du tout que les ad, les TAS et tout ça sont des conneries. C'est pas ça que je dis. C'est que la question, c'est l'expérience. Et comme l'a dit Raphaël, la question, c'est pas de dire euh, que c'est de la merde tout ça. J'ai pas cessé de rappeler depuis le début, c'est que nous n'apprenons que des erreurs. C'est ça la quasi-causalité. Que de l'hétéronomie. Que... Mais il faut apprendre parce que sinon, on est manipulé. Et je pense que la manipulation, je connais. Voilà. Je disais tout à l'heure, comme un vieux schnock que je suis à Victor, bon, oui, le Larzac, je connais. 1976, j'habitais à Toulouse à ce moment-là, j'avais un bistrot qui s'appelait l'écume des jours, j'avais tout le Larzac dans mon bistrot très souvent, et le Larzac, qu'est-ce que c'est le résultat eh c'est un député européen qui s'appelle José Beauvais. Tant mieux pour lui, il doit payer, il doit toucher 5 000 euros par mois. Mais ça n'a pas donné grand-chose d'autre que ça. Quelle capitalisation de savoir ça a produit Que dalle Le problème, autrement dit, c'est le problème que posent les accélérationnistes. Arrêtons de vivre dans cette espèce de contentement de soi, à les faire joujou, à faire une grève, à faire je ne sais pas quoi en ne proposant d'ailleurs absolument rien. Car c'est très bien de lutter contre la loi travail, j'ai lutté contre aussi, mais à condition de proposer quelque chose. Sinon, c'est rien. Et on est installé dans quelque chose qui a été dénoncé par un grand penseur et syndicaliste italien, dont j'aurais pu retrouver le nom, qui a dénoncé la compromission, dans le compromis historique, entre les syndicats, les partis de gauche et les protestataires de tous les pays, avec une situation où, de toute façon, on ne remet absolument rien en cause, c'est le consumérisme. Ce sont les modèles qui reposent sur la redistribution par les salaires extérieurs. Alors, tout le monde sait que ça ne marchera jamais, que ça ne marchera plus, que c'est fini. Mais surtout, n'en parlons pas. Ça s'appelle des jeux de rôle. Ici, on ne joue pas ce jeu de rôle. Voilà, C'est ça que je voudrais dire. Et je disais tout à l'heure à Victor, euh, si vous venez faire des trucs ici, pardon, à, à, à Benoît, excuse-moi, si vous venez faire des trucs ici, ils me disent on vient apprendre des trucs très bien, mais il faut les transmettre, ces trucs. Parce que le but de ces structures, qui sont des lieux, le sujet fondamental, tout ça, ce sont des corèmes, dont les lieux, de toutes sortes de formes, c'est, comme tout lieu, qu'il s'y produise quelque chose qui s'appelle un avoir-lieu, et cet avoir-lieu, c'est un événement. Cet événement prend corps sur un fond pré-individuel. La question, c'est comment ce fond pré-individuel s'individue, et comment cette individuation produit de la trans-individuation c'est ce que Gramsci et la Société du Mont-Pèlerin pratiquent comme une hégémonie. L'hégémonie actuelle de l'ultralibéralisme et la réussite totale de ces gens-là et l'échec absolu des gens que nous sommes. Donc arrêtons, il faut réarticuler une puissance critique. Critiquer. Critiquer, ça ne veut pas dire dénoncer, ça ne veut pas dire je rejette la loi El Khomri, ou je rejette je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quoi, ou la technologie, etc. Ça veut dire je pense. Et pour penser, il faut déterminer. L'entendement sert à ça. L'entendement, c'est la faculté de détermination, c'est ce que dit Hegel. Et cette faculté de détermination, elle doit produire de l'indétermination, c'est-à-dire des capacités de transformation. Mais si on n'est pas capable de produire ces processus-là, alors on se raconte des histoires, on se fait plaisir. Et on produit de la déception. C'est-à-dire qu'on enrichit la société du Mont-Pèlerin. Et ce qui vient derrière, c'est ce que j'appelais le post-fascisme, lundi matin. Donc je pense qu'il faut se poser ces questions vraiment avec lucidité, courage. Je redis ce que j'ai déjà dit une fois ici, la vertu d'aujourd'hui c'est le courage. Euh, c'est difficile, euh, ça conduit parfois à de graves engueulades, ou à de graves malentendus, à de graves échecs, mais il ne faut pas le craindre. Ce dont on a parlé depuis hier, et je vais y revenir tout à l'heure avec Igor, mais aussi avec ce qu'a dit Laurent hier, c'est la question du rapport à la mort, qui est absolument structurelle dans toutes les questions dont nous parlons, mais euh, euh, j'y reviendrai plus tard si on en a le temps, euh, il faut inscrire tout ça dans une... Culture dans un savoir, ce savoir existe, il, il ne naîtra jamais place de la République. Ce que peut faire la place de la République, c'est le réactiver. Et si elle n'est pas capable de le réactiver, à la différence du Mont-Pélerin, qui s'est tout réactivé, qui utilise tout, comme Berlusconi, par exemple, je vous le redis, c'est une Italienne qui me l'a appris, qu'est-ce qu'il faisait Berlusconi avant de, de, de disparaître de la scène italienne Il faisait étudier Gramsci. Ah, ce n'est pas lui, c'est Freccero. Mais il faisait étudier Gramsci dans le mouvement Forza Italia, en disant, voilà un mec qui a pensé la transindividuation. Il ne disait pas ça comme ça, mais ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle. C'est quand même incroyable que Berlusconi comprend l'importance de Gramsci et que la nuit debout ne le comprend pas. C'est consternant et ça me donne parfois envie de me pendre. Vous comprenez ça c'est surtout ça, ce qui me donne envie de me pendre. Alors il faut se remuer, voilà. Il faut ouvrir les yeux, il faut remuer son cul, et il faut passer à autre chose. Maintenant, pour revenir à la question de, des oreilles. La question, ce n'est pas les oreilles, les yeux, ou je ne sais pas quoi, ce sont les réagencements organologiques. Par exemple, Jimmy Lunceford, que j'ai beaucoup écouté autrefois, Publiait des disques qui étaient toujours sous-titrés « For Dancers Only ». Ce n'est pas fait pour être écouté, c'est fait pour être dansé. Si vous dansez pas, allez vous faire foutre. Mais comment est-ce que faisait Jeremy Lunceford pour développer cette nouvelle pratique participative qui s'adressait aux Noirs américains Parce que ça s'adressait aux Noirs américains, et si vous avez vu en tête, si vous avez encore en tête le générique « de Malcolm X, le film de, Mike, euh, de Spike Lee, ça commence par les danseurs d'enfer! D'enfer! C'était les danseurs de Jimmy forme Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est un agencement entre les trompettes, les saxophones, les, les drums, etc. L'amplification des instruments et le phonographe. Et la radio, bien entendu. Ce qui explique très bien billy Holiday dans, euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, Lady Day, le titre de son livre. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, j'ai rien vu, parce que je regarde un peu ce qui se raconte dans les Taz, dans les ZAD et sur les places de la nuit debout. Que dalle sur ces questions. Inculture incroyable. Ça, ça s'appelle la dénoétisation. Et elle frappe d'abord ces lieux-là. Donc je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Je ne suis plus du tout léniniste. Enfin, Lénine avait quand même écrit un texte intéressant qui s'appelait Le gauchisme, maladie infantile du communisme, euh, il faudrait quand même sortir un tout petit peu de la maladie infantile, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Un avoir-lieu, c'est-à-dire un lieu, c'est un événement. Et un événement, ça se nourrit. De quoi et comment Comment est-ce qu'on nourrit un événement Pour que cet événement euh, soit vraiment un événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement C'est pas euh, une réunion à Épineuil, euh, le 16 août après-midi, euh, ou une réunion sur la place de la République. C'est quelque chose qui advient et qui a des conséquences, et dont on se souvient parce qu'il va structurer un processus d'individuation collective. C'est ce que j'appelle la individuation. C'est ça un événement. Et donc la question c'est de savoir comment des corèmes quels qu'ils soient, peuvent faire événement. C'est-à-dire peuvent produire des bifurcations. Et ces bifurcations, elles ne se font pas dans la tête des gens qui y participent. Ça on n'en a rien à foutre. Même si c'est très important qu'ils accumulent du savoir, de l'expérience et tout ça, mais à une condition, c'est qu'ils transforment les choses, la matière. Voilà. Sinon, ils son plaisir. Et donc la question c'est, comment on nourrit et de quoi on nourrit ce genre de choses aujourd'hui Parce que ces questions ne se posent pas comme ça en général. En 2016, ça ne se pose pas du tout comme en 2010 par exemple. En 2010, la révolution tunisienne n'a pas eu lieu. Autrement dit, on ne sait pas que la révolution tunisienne n'est pas une révolution tunisienne. C'est une régression tunisienne. Je ne dis pas ça du tout contre mes amis tunisiens. J'y suis allé, j'ai rencontré tous ces gens-là et je les soutiens. Mais c'est une catastrophe pour la Tunisie, ce qui se passe. C'est tellement une catastrophe que j'ai eu des amis, des intellectuels, je n'en pas leur nom, ils sont très contents, très connus, pardon, qui en sont venus à soutenir les colonels, les militaires, etc., etc. en disant « Ouais, bah, si finalement ils flinguent ces connards de djihadistes, tant mieux ». Et c'est une régression pas possible, c'est-à-dire qu'ils étaient encore plus en arrière que Ben Ali. Il faut quand même en tirer les conséquences de tous ces trucs-là. On a appelé ça la révolution Facebook. Moi j'étais invité sur un plateau de télé, j'ai dit attendez, révolution, on verra. Vous êtes en train de faire un machin médiatique, mais c'est pas ça qui détermine si c'est ou pas une révolution. Le résultat c'est que c'est une catastrophe. Alors, il euh, n'y a pas qu'à Tunis que c'est une catastrophe c'est une catastrophe à open, euh, Occupy Wall Street aux États-Unis. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui reste de Occupy Wall Street Qu'est-ce que Bernie Sanders a appris de Occupy Wall Street, par exemple Rien. Il y a un mec qui a appris quelque chose. C'est Barack Obama. Et il a manipulé tout ça, comme les TAS sont manipulées par les entreprises, etc., etc. Nous avions, il y a trois ans, je crois, à Ars Industrialis, le projet d'ouvrir un débat, disais-je tout à l'heure, avec... Ces, tous ces types d'actions en ouvrant la question de l'internation, de Marcel Mauss. Marcel Mauss qui, lui, en 1920, disait déjà qu'à la fin du XXe siècle, des réseaux se développeront, développeront qui feront que les espaces politiques, les corèmes, seront tout à fait différents. Mais qui travaille là-dessus Si, si, je connais des mecs qui font leurs thèse là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent là-dessus Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que la manière dont on leur demande de faire des thèses, ne leur permet pas de travailler. Ce qu'on voudrait faire à pleine commune, c'est accueillir des thèses comme ça pour travailler là-dessus, c'est-à-dire matérialiser de la transindividuation, transformer du territoire, faire un vrai laboratoire. Et à un moment donné, j'ai proposé à Ars Industrialiste qu'on suggère à Nuit Debout que, voilà, que, par exemple, on réfléchisse ensemble à faire un laboratoire avec euh, pleine commune. Jamais le moindre effet. Aucun effet. Aucune conséquence. Si j'étais invité à Radio Nuit Debout, blablater un petit peu sur les communs et tout ça. Quel a été le débat, la nature du débat sur les communs Moi, j'en ai vu aucune trace. Il y a des tas de mecs qui travaillent sur les communs et puis il, dit des, il se fait des choses extrêmement importantes sur les communs. C'est d'ailleurs une chose que je voulais dire ici, puis je ne vais pas avoir le temps, mais j'en profite pour le dire maintenant. Qu'est-ce que dit Elinor Ostrom, l'économiste qui a pensé toutes ces questions Un lieu de commun, c'est un lieu de savoir. Ce qui constitue la communauté des communs, c'est le savoir partagé par ceux qui sont les « commoners ». C'est donc le savoir qui permet d'espérer de construire une économie des communs. Le savoir, c'est-à-dire la déprolétarisation. Évidemment, ça choque les gens quand on leur dit qu'ils sont tous prolétarisés. Eh bien, ça les choque. Justement, il faut des chocs, il faut des coups. Les coups, une des plénuelles chansons de Johnny Hallyday. Ça, c'est le sujet de la discussion avec nos amis accélérationnistes. Voilà. Et je pense que là, nous avons besoin de critiquer des choses, un peu, je crois, qui tournent toutes seules, ce que Hegel appelait le bien connu. Par exemple, l'auto-organisation. Ouais, l'auto-organisation. On en parle pour les cellules biologiques, on en parle pour les mouvements sociaux, etc. Mais c'est de l'hétéro-organisation, arrêtez vos conneries C'est pas du tout de l'auto-organisation et le concept d'autorisation, qui est extrêmement intéressant, je ne sais plus qui en a parlé assez longuement hier, euh, j'ai moi-même moi -même, beaucoup travaillé avec Varela, je le connais très bien, euh, il est valide dans certains contextes, il faudrait voir s'il est valide dans les contextes qu'on veut lui accorder, par exemple, des contextes sociaux. Je ne crois pas du tout. C'est ce que je disais toujours à Varela, mais la pharmacologie, qu'est-ce que tu en fais C'est pas du tout de l'autonomie, ça, du vivant, C'est pas de l'auto-organisation, c'est de l'hétéro-organisation. C'est donc du problème pharmacologique. Tout à l'heure, Benoît parlait de. Voilà, on va apprendre à danser en Bretagne et tout. Mais j'ai connu ça dans les années 70, moi, même les années 60. Et à chaque fois, c'est le même merdier, lamentable, mais là, ah, c'est à pleurer. Et c'est toujours la même chose qui recommence. Alors, il faudrait étudier les années 60, et en particulier 68. Il faudrait étudier les années 70, et notamment le Larzac. Il faudrait étudier. Les années 80, et la manipulation de « touche pas à mon pote », et etc., car quand même le mec qui a fondé ça est devenu le secrétaire national totalement invertébré du Parti Socialiste, au service absolu de François Hollande. Il faudrait étudier les années 90, ce qui s'est passé lorsque les membres des banlieues sont débarqués sur les manifs des membres de Paris qui manifestaient contre je ne sais plus quel mouvement et qui leur ont cogné dessus. Et ce n'était pas simplement une manipulation par les flics. Il faudrait regarder ce qu'a dit Nuit Debout dans le journal, je veux dire, quand je dis Nuit Debout, je veux dire et Frédéric Lordon et un certain nombre d'autres, que j'ai commenté dans le séminaire, et qui disent, ouais, les membres des banlieues, ouais, c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, ils qu ne comprennent rien à ce dont on parle. Et puis il faudrait aussi parler de ce qui s'est passé avec le terrorisme dans les années 70, surtout en Italie et en Allemagne, un tout petit peu en France, etc. ça, puisqu'on revient vers des questions de terrorisme. Mais est ce qu'on le fait ça moi, dans ces trucs-là, je n'entends jamais parler de tout ça. Et je me dis, mais c'est vraiment des, des enfants de cœur, quoi. Et je crois, moi, c'est pour ça que nous avons invité Frédéric Lordon, et ça a bien marché, et Paolo a fait une super intervention, d'ailleurs, pour discuter avec Lordon, qui était extrêmement content. Lordon écrit des bouquins parfois extrêmement intéressants. Le dernier bouquin sur Spinoza, à mon avis, est un très très bon livre de Lordon. Mais je crois qu'il faut travailler à ce niveau-là d'abord. Ce livre de Lordon, euh, qui est très intéressant, qui est une lecture de Spinoza tout à fait spécifique, fait totalement l'impasse sur l'organologie, la pharmacologie, les questions du XXe siècle, du XXIe siècle. Non, on n'est pas au XVIIe siècle. Bien entendu, c'est vachement bien, Spinoza, c'est super intéressant. On a plein de choses à apprendre aujourd'hui encore de Spinoza. Mais à condition d'y introduire un peu du XXIe siècle, quand même. Qu'est-ce que c'est que le sujet de Spinoza C'est le faire-corps. C'est ce que peut un corps, comme on dit. Qu'est-ce que peut un corps exosomatisé par les datas au sens où Ali Raebi en a parlé tout à l'heure Voilà une question spinozienne du XXIe siècle. Lordon ne la pose pas. Nuit debout ne la pose pas. Et par ailleurs, la question de vertical horizontale quand même incroyable que Frédéric Lordon, que je respecte beaucoup, a introduit la verticalisation dans son truc. Il a plus ou moins inspiré un mouvement d'horitualisation horizontalisation totale. En étant super emmerdé avec son copain euh, qui a fait euh, « Merci patron », j'arrive plus à trouver son nom, comment on allait euh, remettre nuit debout sur ses rails sans avoir l'air d'être interventionniste euh, C'est complètement hypocrite ce genre de fonctionnement. Ça n'existe pas, il n'y a pas l'horizontal d'un côté, le vertical de l'autre, ça n'existe pas. Dans les systèmes dynamiques et un mouvement, c'est-à-dire un événement, c'est un système dynamique, il y a des diagonales. C'est-à-dire des compositions entre tendance et contre-tendance. La verticalité, c'est une tendance. L'horizontalité, c'est une tendance. La tendance d'horizontalisation, ça s'appelle la synchronie chez Ferdinand de Saussure. La verticalité, ça s'appelle la diachronie, qui vient casser les synchronies. Et le compromis qu'est la transcendance, c'est la diagonalisation. Il faut parler de ces choses-là. Ça, c'était un enjeu de ce que disait hier Anaïs, voilà. dans sa lecture de, la, de Marx avec la lagmatique de Simondon. Commençons à faire vraiment de l'économie politique, de la nouvelle critique de l'économie politique, ou, ou, ou autre chose qu'il faut peut-être faire au-delà. Mais travaillons véritablement. Et euh, Michael demandait quelle est la finalité de Nuit debout. Moi, j'ai demandé quel est le symptôme qu'exprime Nuit debout. Parce que malheureusement, je crois que c'est surtout un symptôme. C'est un symptôme d'impuissance, de dénoïté. Ce n'est pas que ça, bien entendu. Et en plus, les symptômes, c'est très très important. Hein. Pour les pharmacologues, c'est même ce qu'il y a de plus important. C'est Peut-être que Paolo y reviendra. Les pharmacologues étant des thérapeutes, les thérapeutes travaillent avec les symptômes. Voilà. Et les symptômes, c'est positif. Ça peut être ultra positif mais à condition de les thérapeutiser, si je puis dire. C'est-à-dire d'en faire une thérapeutique, c'est-à-dire d'accumuler du savoir, de mettre ce savoir en question, etc. etc. Alors, bon, j'avais plein de trucs à dire encore. Euh, ce que je crois, c'est que vous, vous avez parlé, je ne sais plus qui a parlé de ça, euh, ces lieux, ces corèmes, comme je les appelle moi, sont des lieux d'apprentissage, et ça c'est très très important. Les gens doivent apprendre par eux-mêmes, il ne s'agit pas de venir leur raconter une Bible, ils, ont, ils en ont soupé du Capital de Marx, euh, du Journal de l'Humanité, ou de je ne sais pas quoi d'autre dans le même genre. C'est-à-dire ils n'y croient plus du tout, ils sont absolument allergiques à ce genre de choses, et il y a vraiment de quoi. Mais euh, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi d'abord. Voilà. Et puis par ailleurs, même si j'ai travaillé avec Laurent Schwartz, Laurent Schwartz c'était un mec qui expliquait qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas donner à, à boire à un âne qui n'a pas soif, voilà, si vous préférez. C'est-à-dire qu'il faut que, pour que les gens apprennent, il faut qu'ils aient envie d'apprendre, voilà. Maintenant, il faut quand même leur donner quelque chose à manger. Apprendre, c'est se nourrir. S'il n'y a rien à bouffer, ben, on crée une faim, mais on crée une faim qui, ne, qui, ne, qui, qui devient une douleur. Et ça rend méchant, et ça rend bête la méchanceté. Et à partir de là, on crée de la déception. Donc je crois qu'il est essentiel que nous discutions de ces questions sans euh, concession. Sans concession euh, avec, euh, disons... Euh, le consensus mou dans lequel nous vivons tous aujourd'hui. Il faut créer du dissensus, de la controverse, amicale évidemment, mais il faut le faire. Et sinon, euh, moi j'ai rien à faire par exemple à discuter avec ce genre de mouvement. Si on n'est pas capable de faire ça... Alors, j'aimerais faire une, une mise au point sur, sur, enfin mettre au clair pourquoi j'ai utilisé le, le concept de tasse, parce que j'ai pas... Moi je parle du texte. Les zones autonomes temporaires, c'est un texte. Voilà, C'est un texte connais, qui a effectivement et je suis tout à fait d'accord avec toi été récupéré mais je pense pas qu'il est seulement le, le, le, le fait des hackers un, un mec à kim a écrit ce texte et dans ce texte pour moi j'ai trouvé quelque chose peut-être pas dans la manière dont il a été récupéré peut-être pas dans la manière dont l'histoire qu'il a parce que c'est un texte qui a quasiment 30 ans maintenant voilà, il y a plein de choses qu'il a vécu mais pour moi il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qui m'intéresse dans le texte c'est pas forcément l'idée de la piraterie c'est plutôt l'idée que les zones, c'est pas une zone autonome temporaire, c'est des zones autonomes temporaires qui se réticulent entre elles et qui s'organisent pour créer un réseau de savoir. Le fait que le texte d'État n'ait pas abouti à rien, c'est parce, qu parce que le, la culture de la musique électronique de gens, ça a été absolument récupérée par le capitalisme euh, tel qu'on le connaît. Et c'est pour, pour ça que dans la plupart des clubs où on peut aller, c'est juste, juste du vide. Il n'y a rien qui se passe dans les rêves parties Aujourd'hui, il n'y a plus rien de politique. C'est juste de la consommation de drogue euh, en, en, en, en, en, en, en, en cercle clos. C'est quelque chose que je critique. Mais moi, ce que, ce que je reprends dans l'idée des tasses parce que je pense que l'État, est un... Enfin, ce, ce texte est... Euh, il uh, y a encore des gens qui essaient de porter l'esprit qu'il y a à, à l'intérieur de ce texte, et l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce texte, c'est de penser les plateformes, des plateformes esthétiques qui sont là pour organiser de la rencontre, pour organiser du voisinage, hein, pour organiser du voisinage entre différents lieux, et que si on s'organise comme il faut, il, il, il peut advenir quelque chose d'intéressant. Et, et, et, et je termine, et... Ce qui me dérange, moi, en tant que quelqu'un qui essaye de penser, justement, et je me sens bien seul, la... j'ai l'impression d'être là. La... Enfin, en tout cas, en philosophie, il n'y a personne, quasiment. Il y a eu un livre, peut-être, qui a été écrit dans les 30 dernières années de philosophie sur la musique électronique dedans. Chose que... Ce que je trouve absolument. Enfin, ce qui me... ça me met hors de moi, quoi. Je ne je le comprends pas, et, je... et que j'ai été rejeté par l'université pour commencer à penser ces choses-là, qu'il n'y a personne qui m'ait soutenu, ça m'a aussi. Voilà. Enfin, euh, pour mettre les choses au clair. Et du coup, concrètement, ce qu'on veut faire avec Jean, c'est bien utiliser. Le, le dance floor comme une arme pour faire, du pour faire du, de la transindividuation et utiliser cette arme pour, pour, pour, pour matériellement changer le territoire sur lequel on va habiter. Voilà, je voulais juste non mettre les choses au clair. Et parce que dans le, te dans le texte des il y a vraiment quelque chose, il y a des choses très intéressantes qui se passent. J'ai bien compris ça, je crois. Et en plus, ça fait longtemps que je discute avec Jean de tout ça. Et, et j'y crois beaucoup. Et je soutiens à fond. Voilà. Maintenant, je pense qu'il est très très important. Euh, d'énoncer les conditions de possibilité et d'impossibilité de ce type de démarche. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la TAS Je parle du texte d'Akimbes qui visée etc. Il y a le texte et puis après il y a la pratique historique, à quoi ça a conduit. Il faut tenir les deux, et pas simplement ou le texte ou euh, les, les expériences. C'est une tentative de produire de l'époquet, voilà. la suspension reconquérir reconquérir l'autonomie en pratiquant de l'époquet, une forme d'époquet qui n'est pas du tout pensée avec la phénologie, tout ça, mais ça revient d'une manière ou d'une autre à ce type de choses. Très bien, moi je suis archi d'accord avec ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant je pense que l'époquet, quelle qu'elle soit, en tout cas ça c'est ce que je soutiens dans mon travail, ça relève toujours d'un double redouement épocal. C'est une instance d'un double renouvellement épocal. Ce que tu décrivais tout à l'heure sur les artistes, etc., qu'est-ce que c'est les artistes Pour moi, ce sont des grands transindividueurs qui produisent des processus de transindividuation entre un premier et un deuxième choc. C'était Benjamin qui disait ça. Et il n'y a pas que les philosophes, et tout le monde est philosophe, je le redis, c'est-à-dire citoyen. Il n'y a pas que les artistes et tout le monde est artiste, c'est pour ça que j'ai cité Joseph Voice hier, parce que je crois absolument avec Joseph Voice que si les gens peuvent regarder des œuvres dart c'est parce qu'ils sont artistes. Sinon, ils ne pourraient pas les regarder, ils ne pourraient pas en être affectés. Ou alors, ils vont prendre ça pour de la décoration ou des trucs qu'on achète chez Habitat. Bon, on en trouve, hein. Les tournesols de Van Gogh, il y en a des milliers chez Habitat. Bon. Ou, ou, ou pas simplement les tournesols de Van Gogh, il y a de l'art contemporain maintenant, chez Habitat. Mais, euh, non, ça, ce sont des processus qui s'opèrent dans un double redoublement vocal. Mais pour, c'est ce que je soutiens, on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ça. C'est plus ou moins en principe ce que, quand même, je crois, partagent les gens de pharmacon.fr, c'est que ça, ça s'inscrit après un choc. Ça répond à des chocs. Les grands penseurs qu'on a beaucoup cités ici du choc sont Hegel, c'est ce que Malabou a montré d'ailleurs avec la question de la proposition spéculative, Nietzsche. Freud, Benjamin, Artaud, etc., etc. Et les post-structuralistes en partie. Donc euh, voilà, ne décapitalisons pas les choses que nous cultivons. Euh, quand euh, La première fois que je suis allé chez Jean, c'est-à-dire au, au café de Pigny, ou, ou, au bistrot euh, de... Oh, le relais... Euh, le guetta le guet-apens, voilà, j'ai fait une conférence sur Chomsky. C'était du poil à gratter, hein, parce que le mec qui est à l'origine de toute cette initiative des, des, des bistrots, là, son idole, c'est Chomsky. Chomsky, c'est une arnaque intellectuelle, je suis désolé. politico intellectuel Chomsky, c'est un des principaux penseurs du cognitivisme américain, c'est-à-dire le développement de l'hyper-prolétarisation computationnelle euh, qui se développe en ce moment il n'est pas tout le seul mais enfin avec euh, Marvin Minsky et un certain nombre d'autres il est un des grands acteurs de tout ce processus qui a naturalisé Descartes c'est-à-dire qui a totalement déformé le discours de Descartes mais totalement en disant que les idées innées de Descartes ce sont des connexions neuronales ce qui est une honte absolue et il a nourri ce que j'adécrirais demain matin comme l'épistémé du capitalisme américain, parce que le capitalisme, sa force, c'est d'être producteur de savoir. C'est pour ça que l'hégémonie de la société du mont peut s'exercer. C'est parce que non, non seulement la société du mont mais ce que défend la société du mont Pèlerin, à savoir la liberté de l'entreprise capitaliste, ça produit du savoir. Et des savoirs incroyables, fantastiques, y compris de Jimmy Lunceford parce que Jimmy Loonceford, il a été identifié par le capitalisme américain. Euh, voilà, quand j'étais jeune, que j'étais un, un imbécile anti-américain de cette époque-là, à cause de la guerre du Vietnam, j'étais très embarrassé avec Jimmy Loonceford, Charlie Parker, euh, toute la peinture américaine, les incroyables romans américains. Je me disais, quand même, ils ne sont pas chiconques que ça, quand même, ces Américains. C'est le capital américain qui a produit tout ça. Un mec explique ça très bien, il s'appelle William Burroughs. Bon. Donc... Euh, et les machines désirantes, ça vient de ça. Alors ne décapitalisons pas ces choses-là. Maintenant, ces choses-là, si nous voulons les penser, il faut penser. Les chocs. Quelle est la nature du choc Alors est-ce qu'on va laisser les mecs danser des trucs bretons à la con Ou dire on va investir la zone et se mettre à élever des chèvres Je connais, j'ai élevé des chèvres. Bon. Je suis quand même à peu près certain de ne pas me tromper en disant que ce n'est pas à la hauteur du problème. Et donc, un peu d'ambition, quoi. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et je vous redis à, à François et à, et à Jean, euh, voilà, travaillant avec plein de communes au 6B, il y a sûrement des trucs à faire entre Pigny et le 6B. Mais à une condition. C'est qu'on sache pourquoi on le fait. Si c'est pour être un symptôme, très peu pour moi. J'ai mes symptômes par ailleurs, mais je les garde pour moi autant que je peux. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces questions Oui, Cécile. Et, ah oui, pardon, Victor. Il y avait Victor d'abord et Cécile après. Oui, alors moi je voulais faire une, une sorte de proposition, un peu retracer le fil en fait de ce qu'on a dit ce matin, et puis de ce qui est en train de se tenir la, comme conversation, et, euh, et notamment tout l'enjeu du, du corem, en fait, si je l'ai bien compris. Je ne pas très très bien, excusez-moi. Pardon, je vais parler plus près du micro. C'est bon comme ça Ouais. donc euh, de, de, de, de refaire le fil un peu de ce qui s'est dit aujourd'hui et, euh, et, et là de reprendre aussi l'enjeu du, du corème et d'inverser ce que vous avez dit en disant il faut arrêter de se raconter des histoires parce qu'en fait l'enjeu je pense c'est de se raconter des histoires Ça, je, là je parle de je, je vais pas pouvoir asseoir philosophiquement ce que je dis là parce que c'est un sentiment qui, qui grouille en moi depuis, hein, depuis bientôt deux ans euh, si on peut faire une symptomatologie de la nuit debout, ce n'est que dans un après-coup. Le pendant de la nuit debout, c'est qu'on se raconte tous ensemble l'histoire de ce que ça peut être, et justement parce qu'il peut se passer quelque chose d'improbable à Nuit Debout. Et ce n'était pas donné par avance. Et, et ça, c'est important de le garder à l'esprit, je pense. Parce que euh, les histoires qu'on se raconte encore, et je pense que tout le monde, euh, toutes les personnes qui sont ici et qui ont participé à la Nuit Debout, euh, on, on partage tous l'idée que c'est largement insuffisant que de revenir sur des, euh, des, un, un, une sorte de balle folklorique euh, et, de, et euh, assez euh, rétrograde, en fait. Quoi. Ça, ça on, on partage à peu près tous l'idée, je pense, ici, en fait. Quoi. Et donc la, la, la, la question, la question c'est celle de se raconter des histoires. Et du coup, je vais en raconter une. Euh, j'ai gardé l'enfant d'une personne que j'ai rencontrée à Bordeaux, et lu, je, je devais lui lire une histoire. Donc là, il y a plein d'histoires dans les histoires, c'est assez drôle. Bon, mais, euh, L'histoire que je lui ai lue, je, pourrais, je me souviens plus de comment ça s'appelait, mais le propos était assez simple, c'était l'histoire d'un petit cochon qui sentait très mauvais parce qu'il était sale et qu'il était amoureux d'un euh, mouton. Bon, je vais pas raconté toute l'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est que cet enfant a posé la question sur une des pages du livre de savoir pourquoi il y avait une mouche au-dessus de ce cochon. J'en ai parlé à sa mère et elle m'a dit il repose toujours la question. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce qui est une association logique pour nous, à savoir le fait que le cochon sent mauvais, donc qu'il a de la saleté sur lui et que les mouches sont attirées par la saleté, ce qui pour nous est une, une, une question de causalité, pour lui c'est une histoire. et Il y a besoin qu'on la lui re raconte encore. Et donc, qu'est-ce que l'on fait tous Et c'est toute la, la question du lien entre la réalité et la fiction, c'est qu'on se raconte tous des histoires ensemble et on les fait tenir. Et c'est ça, ça qui fait euh, que, que l'on peut croire, et c'est toute la question dont vous parlez souvent de, de la réalisation des rêves de, de, de, de Léonard de Vinci. Et donc, là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Youk tout à l'heure. C'est, je pense que pour moi, c'est la question de la cosmotechnique, si j'ai bien compris le, le projet qui était derrière ça. Et, et je voudrais revenir sur euh, l'attaque que vous avez faite à, à, pardon, à François tout à l'heure. Sur la fin du livre du, euh, de, du mode d'existence des objets techniques de Simondon, sur l'unité euh, magique primitive. Parce que peut-être que Simondon se plante, mais ce qui, ce qui se joue à cet endroit-là, et, et je pense, est très lié à cette idée de la cosmotechnique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un. Y a un L'unité magique primitive de Simondon, c'est une fable, on peut, ou pas, enfin, en fait, je ne saurais pas déterminer la question, J'ai pas assez de connaissances en anthropologie là-dessus, mais ce qui joue là-dedans, bon, j'ai vais essayer de le redécrire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ça, puis moi ça va me permettre de me le rappeler aussi, parce que j'ai lu, euh, lu ce livre il y a deux ans et je suis pas encore retourné. Euh, L'unité magique primitive, c'est quelque chose que Simondon postule à la fin du mode d'existence et je de la technique, comme ce qui le pré-individuel de la diade religion technique. Et donc, en fait, l'unité magique primitive, c'est le moment dans l'histoire de l'humanité dans lequel la montagne, pour prendre cet exemple-là, est un point clé en tant qu'elle est un point culminant, mais qui intègre aussi. Ou le fait que, ce, que la montagne soit un point culminant fait qu'il y associé un lot de croyances et qui peuvent se monter en religion aussi, en tout cas en, en quelque chose d'animiste ou euh, en, en spiritualité. Ce qui fait que la nature et l'environnement, en tout cas le milieu, en fait, est d'emblée incarné. Or, en fait, ce que, ce que, si Simon nom dit ça, c'est parce que le moment euh, de rupture, c'est le moment où les propriétés du milieu sont thématisées et objectivées en tant que telles, et où on sépare la propriété du milieu de la croyance que l'on met sur ce milieu. Et donc, sachant que le, la, la, la montagne est devenue un point culminant, on peut, peut s'en servir comme observatoire, et puis en ayant compris aussi que l'homme peut créer lui-même des observatoires, il va le faire. Mais ça, c'était empêché par quoi En partie, c'était empêché par le fait que, comme la montagne était animée, enfin, je prends l'exemple de la montagne, mais ça pourrait être toute autre chose, comme la montagne est animée, on, on, elle est sacrée, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas exploiter ça. Et en fait, bon, après, je ne sais pas où je vais quand je dis ça, mais je, ce que je veux dire, c'est que, c'est pour, pour revenir à ce que je disais au début, sur se raconter des histoires, en fait, je pense que c'est... Il y, y a quelque chose qui se joue là, je ne sais pas... Enfin. Voilà. Je vais okay. m'arrêter là. Je pense que c'est assez. Je, je pense que c'est. Ok. Merci. Merci beaucoup. Cécile voulait intervenir. Et Manon ensuite. Et Youk aussi. Et Youk. Euh, moi, c'est pas. Excuse-moi. Et après, excusez-moi. Je souhaiterais qu'ensuite on passe aux, aux exposés de cet après-midi, quand même. Mais on reprendra cette discussion de toute façon. Voilà. Dans, dans tous les cas. Euh, donc, moi, c'est pareil. Je ne vais pas réussir à parler en termes très philosophiques. Mais je, je tenais à vous poser quelques questions. Euh, parce que euh, euh, dans tout ce que vous venez de dire euh, alors vous, vous avez connu le l'Arzac euh, moi pas euh, et euh, moi je me demande qu'est-ce qui, qu qui nous reste euh, c'est pareil, vous lancez un appel à la jeunesse alors moi j'ai 35 ans, je ne sais pas si je suis concernée par l'appel ou pas je me sens un peu entre deux en fait j'appartiens à la dernière génération qui n'a pas eu de portable dans son enfance euh, et en même temps J'élève un, un enfant qui euh, connaît déjà ce que c'est qu'un smartphone. Euh, j'essaye je, depuis euh, 15 ans de trouver le moyen de faire un peu ce que vous avez dit hier, c'est-à-dire de mettre en priorité le politique. Je n'ai pas envie de finir ma vie dans la société dans laquelle on est. Et j'essaye par plein de moyens. Alors j'ai commencé par faire de la philo, après j'ai fait de l'art, je continue à faire de la philo et de l'art, euh, mais faire une thèse, c'est sympathique, mais ça prend du temps, et euh, je, je pense que c'est très très important, mais c'est pas suffisant non plus. Euh, dans ma pratique artistique, c'est pareil, ce que je fais comme art, je m'interroge sur sa finalité, et euh, ça n'a pas du tout trouvé l'écho aux beaux-arts, donc euh, je suis assez peu exposée. Et donc je, je, je fais l'hypothèse que c'est peut-être parce que je tiens une piste, mais qu'elle est trop longue, donc c'est long, euh, j'ai une association depuis 10 ans, pareil, dans laquelle je fais de la médiation culturelle dans les quartiers, dans le 20e, etc. Vous parlez du 6B. Je, je m'interroge parce que je connais très très bien le, le système associatif, la dépendance des subventions, euh, la langue de bois qu'on nous demande d'utiliser. Je pourrais par exemple parler de ce qui s'est passé après les attentats quand euh, j'ai voulu faire parler des enfants sur ce qu'ils avaient compris et que j on a, dans mon association, on a subi un énorme retour de bâton extrêmement violent de la part de la Ligue de l'Enseignement, parce qu'on n'avait pas été dans la ligne, par exemple. Euh, et donc, il y, y a Nuit Debout qui est apparu, et ça me semblait juste évident d'y aller. Et, et, et dans Nuit Debout, il me semble justement que, enfin, quand j'y suis allée, j'avais l'impression de pouvoir enfin expérimenter une, une sorte d'appel, de, enfin de, oui, d'oxygène pour pouvoir enfin expérimenter quelque chose euh, où, les, où les choses pouvaient peut-être s'articuler. Et j'ai beaucoup, beaucoup pensé à tout ce que vous écrivez, à tout ce que j'ai entendu depuis trois ans que je suis à les séminaires, etc. Et, alors, d'une part, je pense que nous, on a, enfin, tous ceux qui ont participé à Nuit debout, on a vraiment besoin de ça dans le sens où euh, on a besoin de s'apprendre et de, de, de réexpérimenter euh, ce que vous avez peut-être déjà expérimenté, mais je ne sais pas comment nous, on pourrait l'expérimenter autrement. Enfin, bien sûr, je lis, etc., mais ça me semble quand même important. Et ensuite, euh, je, quand vous avez dit euh, euh, que vous aviez... Euh, euh, alors, je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais par l'articulation qu'on aurait pu se faire entre Lyrie ou Ars industrialiste et une Nuit Debout, et qui ne s'est pas faite, etc., en fait, euh, Nuit Debout est venue vous chercher, en quelque sorte, puisque paul Émile moi et d'autres, on a solliciter euh, Arsène ou l'yrie pour euh, utiliser Polémique Tweet. Et moi, j'étais entre autres pas la seule, mais à l'origine de l'idée. Et il me semblait que Polémique Tweet, justement, pouvait permettre de faire émerger du dissensus nuit debout. Et c'était une vraie question, ça, parce que dans nuit debout, il y avait cette question permanente du consensus, dissensus. Et je trouvais que ça aurait été un outil formidable. Bon, ça ne s'est pas fait, mais euh, je, je me demande pourquoi. Et je ne suis pas sûre que parce que ça ne s'est pas fait en mai, ça n'aurait pas pu se faire, enfin... Là, je vous trouve un petit peu rapide, en fait, ou peut-être euh, euh, enfin, le mot qui me vient, c'est euh, je vous trouve très bienveillant en général, mais là, euh, mettez-vous juste à notre place, voilà. Maintenant, Raphaël, parce qu'elle a le micro, il faut être court maintenant. Excusez-moi d'avoir pris comme ça la parole. C'est juste que c'est vraiment dans la suite de ce que vous avez dit, euh, les, les critiques que vous avez portées donc, sur le mouvement. Euh, ce moi, je vous inviterais à, à justement. Euh, peut-être que ce serait maintenant qu'il faudrait vraiment s'y intéresser, parce que maintenant, euh, l'échec bon, l'échec dont vous parlez a peut-être eu lieu, mais ce que, ce que j'ai découvert avec euh, la commission économie politique fin juin, donc en gros, ceux qui restent, eux, ceux qui restent, ils ont pris exactement acte des mêmes, euh, des mêmes choses, c'est-à-dire le, le spontanéisme du savoir. Ils n'en peuvent plus d'entendre les mêmes bêtises toute la journée. Euh, le jeu de rôle, le fait de participer à des jeux de rôle, en fait, eux, ils, ont, ils, ont, ils se sont vraiment détachés de l'emprise de Lordon et de Mélenchon sur, euh, sur le mouvement. Ils, ils ont vraiment très intelligemment toujours évité toute euh, ce qu'ils appellent récupération, mais ils sont restés toujours euh, dans la critique. Et ils sont en train de réfléchir justement à la diagonalisation avec ce lieu qui serait vraiment institutionnalisé. Donc je pense que ça peut être intéressant maintenant justement de les lâcher, du coup, en, en s'arrêtant pas au discours euh, voilà, de l'échec. Voilà une très bonne nouvelle par rapport à laquelle il faut que nous ayons, je vais pas dire une stratégie, mais une un point de vue, et que nous le partagions C'est pour ça, Pharmacon, c'est pas fait pour, pour venir là, pour le tourisme culturel, et ensuite retourner chez soi dans son petit coin. On est là pour adopter des points de vue, et les débattre, et on peut très bien ne pas être d'accord, il peut y avoir des, des points de vue différents, bien entendu. Vas-y, Il ne veut plus. Ah bon, d'accord. Alors moi même si c'est un peu dur à entendre, je suis contente en fait d'entendre les retours là que vous faites sur, sur ces mouvements là et je pense que les limites que vous tracez, il y en a qui sont euh, qui sont réelles. Après, sur ce qui est sur euh, l'émergence euh, spontanée des savoirs, là, avec Rancière, dans la nuit des prolétaires, par exemple, les savoirs, ils émergent pas tout seuls. Il y, a, il y a un travail dans la nuit pour qu'ils émergent. Donc euh, je pense que dans ces mouvements-là, c'est vraiment des... Il y a des moments de... Comment dire des événements du coup qui qui nous bouleversent, qui font qu'on peut plus penser les choses comme avant et à partir de là faut construire des savoirs. Et je pense que tous les mouvements de résistance maintenant moi dans lesquels je suis passé se posent cette question, Ils disent tout le temps c'est voilà et les gens se rencontrent en fait. Il y a tous les étés là cet été pendant qu'on est là et eh ben il y en a d'autres voilà il y a des rencontres à Longomay là qui, qui réunissent plein de mouvements etc où ça essaye de penser. Effectivement je pense que il y a un problème, il y a un concept là que vous utilisez, que moi, qui me, bon, que je trouve central, qui est le concept de disruption, que c'est une réalité et que c'est le cœur du problème euh, dans ces mouvements-là. C'est qu'on est dépassé, en fait. On, est, voilà, on a, on, on a l'impression qu'il y a, y a un travail de la localité à faire, parce qu'on veut aussi réapprendre à vivre, en fait. En fait, on veut aussi... Euh, en fait on va pas passer notre vie complètement à, à se sacrifier, dans, enfin à se, se battre contre, contre la police ou contre des organes euh, là énormes qui nous dépassent. Enfin, sinon on se tue maintenant en fait, c'est plus facile de se suicider, on va pas, enfin je sais pas, il y a un espèce de truc où il faut... Ouais, y a, y a, pour moi il faut penser le rapport entre éthique et politique, et entre vie et politique, et le sacrifice absolu dans la politique pour moi il n'est pas possible. Parce que de toute façon, euh, on ne gagnera pas euh, avant. Là, moi, je vais pas gagner avant de mourir. quoi. Et du coup, euh, c'est la question de la disruption. Sans doute, oui, il faut l'amener dans les milieux de résistance, pas euh, contre eux, mais il faut, faut l'amener. Faut, faut il y a quand même des gens déjà dans les milieux de résistance. Euh, les ZAD, etc., euh, qui se posent la question des logiciels libres, tout ça. Ils ne sont pas complètement euh, out, même s'ils sont, sont sûrement euh, très en retard. Mais voilà, faut la question, c'est de l'amener à l'intérieur de ça. Ce n'est pas de dire euh, est-ce qu'on va les laisser euh, continuer à élever des chèvres ou à danser euh, S'ils ont envie d'élever. C'est bon, quoi. C'est qui qui va nous dire comment vivre D'accord Je veux dire, là-dessus, moi, je, je, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'on va les laisser élever des chèvres Après, si on a les mêmes ambitions, effectivement, on va peut-être leur dire, ou, ou se dire. Enfin, moi, je ne me mets pas de, de votre côté ou du leur, j'en sais rien. Mais euh, alors, il faut, faut poser des problèmes. Et il y a des, des chantiers à ouvrir. Mais ce n'est pas la question de laisser les gens faire des choses ou pas. Ça, les gens... Et après, euh, sur, euh, je suis d'accord sur cette question de l'économie des communs et de tout le travail qui a été fait par les... sur les communs, là, notamment d'Ardo Laval, euh, qui, enfin, je sais où eux, peut-être, je ne sais pas à qui vous pensiez. Non, je pense pas, euh, vous pensiez euh, à qui C'est vraiment pas un, très, pas un très bon travail. D'accord. Moi, je n'ai pas lu en entier ce livre-là, mais je l'ai chez moi et je m'étais dit qu'il faudrait je que pense, je le travaille. Euh, je pense à tout ce qui s'est fait autour de Ostrom et de. Et de et de Benjamin Coria, et il y en a beaucoup d'autres, mais le Dordain Laval, donc, je ne crois pas qu'ils aient vraiment compris euh, le sujet. Bon. D'accord. Bon, en je tout cas, c'est des aller. sujets à, à amener dans ces milieux-là, effectivement. Non, mais euh, comprenez-moi bien. Ce que je crois, c'est que nous sommes là, et je redis ça, euh, euh, et, et aussi parce que nous avons invité Nick Zornick et Alexander, euh, Alex Williams, euh, parce qu'ils font une proposition qui est tout à fait à l'opposé de ce genre de, de, de choses. Genre, le problème, ce n'est pas de résister, c'est d'inventer. Et ça, c'est ce que nous affirmons depuis 2005 à Arsène -Israelis. La question, c'est d'inventer, c'est de faire des propositions. Ce n'est pas de dire « je résiste ». De toute façon, vous résistez tant que vous voulez. Vous disparaissez quand vous résistez. Un point, c'est tout. Donc, n'entretenons ne, pas ces illusions. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Victor, bien entendu. Simplement, l'histoire, moi, vous savez, j'ai consacré tout mon cours sur Platon... A montré que Platon euh, détruit l'histoire tragique. Euh, et que euh, Platon, c'est celui qui est cité, le sophiste de Platon, cité au début de Sein und euh, Qu'est-ce qu'elle dit, euh, euh, Platon, dans nos Sophiste Arrêtons, racontait des histoires sur l'être. Nous avons oublié ce que c'est que l'être. Donc, le rejet des histoires et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les histoires, c'est extrêmement important. Maintenant, il y a une technologie qui s'appelle le storytelling et Qui est spécialisé dans la récupération des histoires que vous vous racontez. Et là-dessus, si on commence pas par en avoir d'abord une analyse et une critique, c'est pas la peine. Maintenant, je suis très content de ce qu'a dit Raphaël parce que et je, je suis convaincu que des mouvements comme ça vont émerger ou qui sont en train d'émerger. Il faut passer au stade critique dans l'après-coup, qui se passe toujours dans l'après-coup. Et l'épiméthéa, c'est de l'après-coup. Mais il faut le faire. Et c'est pour ça que j'organise cette Académie. C'est pas pour vous faire plaisir en vous permettant de passer trois jours à parler de philosophie. Ça, j'en ai rien à battre. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai autre chose à faire dans la vie. Maintenant, euh, il faudrait qu'on parle de méhôtes parce qu'il bon, faudrait parler sur pièce là. Euh, bien sûr que c'est un texte très important. Tous les textes de Simon sont fantastiques. Les points clés, j'ai ai écrit un livre dessus, un tout petit livre qui s'appelle Les pieds et des mains. Euh, et, et sur le statut de la, du point clé, etc., etc. Mais maintenant, il y a une connerie voilà, dans, dans ce passage de Méhote, selon moi. Je peux me tromper. Euh, je l'ai publié dans un, la revue philosophique, ce texte, euh, voilà, avec des simondoniens qui ne m'ont jamais contesté, parce que je crois que c'est difficile de me contester. Il rate un truc, euh, sur la religion en particulier, et sur le passage de la magie à la technique. En particulier, il rate la question de la grammatisation, de l'analytique, alors qu'il en parle par ailleurs. Mais là, il n'en parle pas. Et, et, et ça, c'est une... Et ça c'est très important, C'est pas un problème théorique, c'est un problème vital pour aujourd'hui, comment nous réagissons voilà, par rapport à, à, à ces questions. La question que, qui se pose et que posait Cécile, c'est que faire voilà. Bon, Oui, on en est toujours, on revient toujours à la question, que faire Moi je dis ça, faire, ce qu'on doit faire d'abord, c'est critiquer dans l'après-coup. Et d'ailleurs, il faut ouvrir un débat avec Deleuze et les Deleuziens, Derrida et les Derridiens, parce que, et Deleuze et Derrida ont rejeté, amendé la référence à la critique. Voilà. En tout cas, c'est ce que disent certains Deleuziens et Derridiens, parce que Derrida était quand même beaucoup plus... Euh, euh, sophistiqué que cela, et, et de l'os aussi, à mon avis. Voilà. Mais il y a eu une espèce, comme ça, on rejette le discours sur l'aliénation de l'école de Francfort, on, on, on fait plus de critiques, et on se fait instrumentaliser et papaouté excusez-moi, par la société du Mont-Pèlerin. Parce que c'est ce que j'ai raconté dans l'état de choc. Euh, la post, le post-structuralisme, la déconstruction, tout ça, ça a nourri l'ultra-libertarianisme des ultra-libéraux. C'est ça la réalité politique, et le résultat politique est exactement le contraire de ce que voulaient ces gens là, et ça faut quand même en prendre un peu, en tirer les conséquences. Donc euh, oui euh, Sur l'appel à la jeunesse, j'y reviendrai euh, demain soir, inshallah voilà, peut être euh, j'en reparlerai, je ne sais pas si vous serez encore là.